Oui, bah, j'étais blessé en haut du front, donc j'ai 4 points de suture. Moi, je suis sorti du boulot à 19h et donc euh, bah, je me suis directement dirigé là-bas. Je connais pas très bien Paris, donc euh, j'ai juste suivi le cortège. Bah, c'est eu un moment de, un peu de, de pause, en fait, euh, de stagnation. Et après, c'est là où tout d'un coup, j'ai compris qu'il y avait une charge, parce qu'en fait, tous les gens devant moi euh, euh, bah, fuyaient, grosso modo. Franchement, je me rappelle, je me suis dit, je bouge pas, ça va aller. Et en fait, euh, parce que bah, je ne faisais rien vraiment, hein. je, je voulais montrer que j'étais absolument inoffensif, donc j'étais genre juste les mains comme ça, debout, et je me suis dit, il va bien voir que je ne suis pas une menace. Mais sinon, <rire> ça n'a pas du tout été le cas. Parce que, boum, directement, voilà, directement, je me suis croquevillé. Après, j'ai passé ma main sous mon bonnet. J'ai vu que j'avais du sang. Je rouvre les yeux, je vois qu'il n'y a plus personne autour de moi. Et j'en profite aussi pour y aller. S'il y a des charges, c'est plutôt pour disperser les, les, euh, les, les manifestants. C'est pour justement euh, briser cet effet de groupe. Mais pourquoi des violences, des coups de matraque Alors, par exemple, voilà, part, Les violences, par contre, je ne les explique pas. Euh, moi, ça me fait réfléchir sur euh, la prochaine fois. Voilà, ça me dit euh, OK, ouais, non. Euh... Maintenant, je me dirais, euh, non, enfin, s'ils sont là, dans, dans une seconde, ils vont, ils vont me sauter dessus et, et peut-être encore me frapper. Quoi. Donc, euh, ça crée de la peur.